parole commence d'abord à lire la parole. Tu ne peux pas méditer quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Donc la première étape, c'est d'abord de lire. Mais quand tu vas lire ton plan biblique de l'année, quand tu vas le lire, tu vas lire les histoires de la Bible. Voici quelques conseils que je te donne pendant que tu médites. Regarde les gens que Dieu a utilisés Parce que toi aussi tu veux que Dieu t'utilise Dis-moi un bon Amen Toi aussi tu veux faire des exploits avec Dieu Dis-moi un bon Amen Alors quand tu lis les histoires de la Bible Je te conseille de te poser cinq questions Première question c'est Pourquoi Dieu l'a choisi lui Pendant que tu lis, tu cherches Tu vas lire Joseph, tu vas lire Abraham Tu vas lire Jacob, tu vas lire Moïse Tu vas lire Gédéon Tu vas lire Saül, David, Salomon, Daniel tu liras toutes ces personnes-là, Abdias, tu liras même Cyrus, mon cher Cyrus, Cyrus. Et regarde pourquoi Dieu les a choisis, comment Dieu les a choisis, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse les choisir. la même manière qu'il les a choisis, il ne change pas, il choisit encore les gens aujourd'hui. Tu vas voir quelles étaient leurs habitudes, ces gens-là que Dieu a choisis. Qu'est-ce qu'ils faisaient de manière régulière, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qui étaient les habitudes qui accompagnaient leur vie. Et tu les notes Tu vas regarder comment Dieu agissait avec eux Comment Dieu agissait C'est-à-dire, ah, lui il avait fait ça et puis Dieu a fait ça Lui il avait fait ça et puis Dieu a fait ça Et quand tu vas faire ça, tu vas voir Tu sauras comment Dieu agit Dans être prophète, tu pourras dire Ça là, Dieu ne fera pas Il faut qu'on puissiez faire ça On te dira comment tu sais ça Mais parce que j'ai étudié comment il agissait avec les gens Tu dois te poser la question Quand tu lis et tu médites ça se passe à quelle époque, dans quel contexte Pourquoi tu dois te poser cette question À quel moment est-ce que Israël était en esclavage quelque part Parce est-ce qu'Israël était dans son pays Ça se passe à quelle étape Tu apprendras à comprendre des contextes comme quoi Dieu peut rentrer à Bethesda avec plusieurs malades à la piscine et il ne guérit qu'un seul. Si tu lis la Bible, tu vas t'arrêter simplement. Jésus rentra à la piscine de Bethesda, là où il y avait beaucoup de malades. Il venait, tu vas te focaliser sur la personne qui l'a guéri. Mais, dis-toi, mais dans le contexte, c'était quoi Ferme tes yeux et visualise. Tu vas voir beaucoup de malades autour de la piscine. Et Jésus vient et ne guérit qu'un seul, il sort. Ça va t'enseigner. Et tu comprendras, tu vois, tu pourras la question. Alors, pourquoi Jésus a choisi seulement le gars là Tu comprendras comment il choisit encore les gens aujourd'hui. Les gens qui continuent à s'attendre à lui. Même quand ils n'ont plus d'espoir, ils continuent à s'attendre à lui. Même quand on dit que j'ai personne pour me jeter à la piscine, ils continuent à s'attendre à lui. Leur foi a fait bouger le ciel. Jésus a dit, bon, pour toi, je vais rentrer venir pour toi seul, parce que tu es en train d'attendre longtemps ce que je t'avais promis. Et Dieu descend pour agir, parce que tu n'as pas perdu la foi. Tu comprendras qu'est-ce qui fait agir Dieu. Oh, que reçois la grâce au nom de Jésus. Que tu comprennes en méditant la parole. Et quand tu vas comprendre le contexte, tu vas prendre le contexte, mais non, tu le mets aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que Jésus peut venir aussi à l'église au moment où il y a un temps de prière. Il vient il touche une seule personne, il sort. Que cette personne soit toi au nom de Jésus. Dans le contexte d'aujourd'hui, tu vas ramener, tu vas dire, alors comment ça se passe aujourd'hui? Et Dieu va t'ouvrir. Voilà, tu dois méditer la parole. Quand il dit que 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit Tu vois tu ne peux pas agir si tu n'as pas médité Enfin tu ne sauras pas Tu ne sauras pas Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors La conséquence de ça C'est que le succès va te suivre La conséquence de ça C'est que tu réussiras Tes entreprises marcheront Ce n'est pas d'avoir fait un bac plus 5 20, 15, 50, non C'est une question de connaître Dieu Et comment il agit Il faut que la parole la rende dans ta bouche Voilà pourquoi tu vas voir Ézéchiel 3 verset 1 à 2 Il me dit et c'est quelqu'un qui voyait l'ange, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange le rouleau et avale, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Manger le rouleau là, c'est manger la parole. Il dit quoi Tu manges la parole, après quand tu parles, tu vois la puissance que la parole libère. Mais tu dois le manger, pareil dans Apocalypse 10, verset 9. Lorsque Jean a regardé le grand ange Qui avait un pied sur l'eau, un pied sur la terre La Bible dit quoi Et j'allais vers l'ange En lui disant de me donner Le petit livre Il me dit Prends-le et avale-le Avale-le Il sera amer à tes entrailles Mais dans ta bouche Il sera doux comme le miel mère dans les entrailles, dans les entrailles ben ça va venir changer tes habitudes quand tu l'avales ça va venir bousculer les choses qui ne sont pas à leur place mais quand ça sortira de ta bouche ça sera le miel, c'est quand tu verras le fruit que ça dort, tu seras seulement, mmm, ah c'est bon avale mais les expressions que la Bible utilise c'est que tu dois l'avaler, tu dois l'avaler Jusqu'à Jean 1 verset 14 dit Jean 1 verset 14 nous dit quoi Et la parole a été faite chère C'est dire que la parole que tu médites là Doit devenir ton mode de vie, ton quotidien Parce que sans faire attention Tu commences à rire Tu commences à trouver des expressions qui te font rire les gens disent, ah mais comment on rigole avec la parole Ah mais nous on rigole beaucoup à la parole par la grâce de Dieu Il y a des versets, la Bible dit Dieu rit des méchants Il y a beaucoup de versets qui font rire Tu trouves ta joie et ton bonheur dans la parole Tu vois dans la parole comment Dieu ridiculise ses ennemis Alors il faut que la parole se fasse cher au-dedans de toi devienne chère. Mais comme on dit, pour que la parole devienne chère, avant de la... Quand tu l'as cherché, tu l'as médité, il y a une étape au milieu, c'est que tu dois la...